Bonjour les agitateurs du changement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Je suis Caroline et aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à fabriquer un sirop de radis noir et Le radis noir on l'utilise souvent comme dépuratif pour détoxifier le foie C'est le jus du radis qu'on va boire directement pour les plus courageux dans un verre préparé à partir d'une centrifugeuse ou alors vous le trouvez dans le commerce sous forme d'ampoule Aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est la préparation d'un sirop de radis noir que vous allez garder surtout pour l'hiver Ce sirop il est très utile quand on a une bronchite quand on a les bronches qui sont vraiment encombrées et que la toux est grasse parce que le radis noir contient un composé, un soufré qu'on appelle un glucosinate qui est responsable de l'odeur un peu piquante, soufrée du, du radis noir et qui est expectorant. C'est-à-dire que ça va aider le corps et en particulier les bronches à faire remonter tout le mucus euh, et à le faire sortir naturellement, ce qui va faciliter grandement la guérison et puis apporter du confort. Donc pour préparer ce sirop de radis noir, c'est très simple, je vais vous expliquer. Au niveau du matériel, il vous faut simplement effectivement une ou deux racines de radis noir que vous allez bien laver euh, à, à l'eau claire. Vous, vous allez euh, ensuite utiliser une mandoline pour faire des tranches, vraiment des lamelles très très fines. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un couteau ou même euh, les lames d'un robot si vous avez un robot qui permet de faire des tranches très fines de légumes. Il faut vraiment viser euh, l'épaisseur la, la plus petite possible. Ensuite du sucre, alors plutôt du sucre blanc parce que le sucre blanc c'est un sucre qui est purifié donc il ne va contenir aucune impureté euh, et qui va faciliter grandement la conservation de notre sirop. Il vous faut ensuite un petit entonnoir et un flacon plutôt en verre opaque hein, si vous avez comme celui-ci que vous avez préalablement bien lavé à l'eau savonneuse et bien fait sécher. Alors ce sirop de radis noir, on va l'utiliser à hauteur de 3 cuillères à soupe par jour pendant toute la période où la toux a besoin d'être soutenue, donc pendant voilà vraiment pour traiter les toux grasses, donc trois cuillères à soupe pour les adultes. Vous pouvez même en donner aux enfants en plus de 7 ans en adaptant la quantité, en leur donnant une petite cuillère à café par exemple. Ce sirop se conserve au frais pendant on va dire un à deux mois de toute façon vous verrez rapidement lorsqu'il est plus utilisable si l'odeur a changé ou la texture il faut vous le jetez puis vous en préparez un autre alors pour ceux qui sont un petit peu rebutés par le goût du radis noir qui est un goût vraiment piquant un petit peu acidulé sachez que dans cette recette de sirop il y a autant de sucre que de radis noir et donc on va en fait utiliser le sucre pour extraire le jus du radis et euh, finalement on a quelque chose de très doux, sucré et qui est très agréable à boire. Donc c'est parti pour la recette, à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, puis abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. En attendant, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel pour apprendre à tout nettoyer sans s'intoxiquer. Je mets le lien pour le trouver juste sous la vidéo. Et je vous dis à très vite